Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre, votre participation donc, à ce nouveau webinaire d'Inforisque avec les rendez-vous. Avec ce nouveau rendez-vous les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Donc ce format vient bien sûr en complément des webinaires avec les, des compléments, des podcasts et des articles que je vous invite bien sûr à suivre sur Inforisque.fr. Alors surtout, n'hésitez pas également à visiter notre marketplace parce que vous y trouverez des solutions de produits, de services pour vos problématiques de gestion des risques pro et en passant par la marketplace d'info-risque pour choisir les fournisseurs et les experts, vous contribuerez à supporter tous les services que nous vous offrons gratuitement pour faire progresser surtout la prévention et agir dans la lutte contre les risques professionnels. Et bien, une action, n'est-ce pas, comme ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, nous voici une partie tout de suite pour 45 minutes ensemble, 30 minutes d'intervention pour les nouveaux venus, n'est-ce pas, avec notre invité. Et ensuite, 15 minutes pour les questions-réponses. Euh, Tout de suite, un petit point technique aussi, en bas à droite de votre écran, vous avez le, la, la petite, le petit bandeau de chat. Euh, surtout, si vous avez des questions à poser qu'on reprendra dans la deuxième partie de, de l'intervention, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit point d'interrogation et comme ça, euh, ces questions remonteront et on pourra les traiter en fin de, euh, en fin de webinaire. Voilà. Alors, par contre, bien entendu, hein, pour euh, tous les nouveaux inscrits parce que vous êtes de plus en plus nombreux quand même à nous joindre, à nous rejoindre. N'oubliez pas que vous retrouverez sur le site à la rubrique webinaire l'ensemble de, de ces différents webinaires qu'on a fait ensemble parce que en premier lieu je vais dire bonjour Vincent. Bonjour François. Euh, euh, une chose qui était importante oui parce que nous en sommes à combien 10, 11 euh, je ne sais même plus dire. Peut-être que Gavin va nous aider dans le chat pour savoir le, le, le numéro où on est maintenant. Mais bon, c'est voilà, on prend toujours plus beaucoup de plaisir. Vous êtes toujours nombreux, 11, Merci, Gavin. Voilà. Donc euh, voilà. Et ça, c'était c'était quand même une chose qui était importante. Donc aujourd'hui, allez, je pars pas dans tous les sens. On s'en va. <rire> à cinq minutes. Alors aujourd'hui, notre webinaire du jour, le, le sujet danger ou risque. Pourquoi faire la différence? Donc ça, ça vient bien sûr en complément, donc comme je disais, des, des différentes séries de webinaires qu'on a faites en, ensemble avec Vincent Beau, avec toute une partie, ce qui est surtout important aussi, et il faut le dire et le redire, euh, Vincent Beau a écrit quand même un bouquin qui est quand même la référence et, et le fil rouge quand même de nos différents entretiens, c'est la QVT pour en finir avec les conneries. Donc euh, ça, surtout ne pas oublier que c'est quand même, euh, voilà, 400 pages, vraiment euh, qui sont particulièrement instructifs et complets. Donc, euh, tout de suite, avec, euh, donc on ne va pas reprendre, bien entendu, l'ensemble de ce qu'on a déjà fait, mais on a quand même ouvert une boîte de Pandore. Mmh. Et euh, voilà, on vous soumettra un petit sondage tout à l'heure de savoir s'il convient de, de fermer cette boîte de Pandore ou de continuer la, la discussion. Voilà, mais ce qui est important pour aujourd'hui, c'est que comme on l'a ben, souvent finalement évoqué avec Vincent Beau, il y a une, souvent la confusion des concepts, a eu beaucoup de conséquences sur les pratiques en termes de prévention. Nous ne pouvions pas passer à côté de cette question très technique, a priori, mais fondamentale. Et donc, qu'est-ce qu'un danger, un risque, ce dont on parle tout le temps, et surtout, pourquoi faire cette différence Donc voilà, notre sujet pour ce mois-ci, n'est-ce pas Donc Vincent, le danger, c'est quoi <rire> Alors François, avant d'aller directement sur une définition, je voulais simplement en rappeler cette question, et vous avez raison François de le rappeler, cette distinction importante entre danger et risque, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup mobilisé en fait. J'ai beaucoup bossé sur ces sujets, notamment quand j'ai découvert le monde de la santé au travail après avoir été directeur d'usine quand je suis rentré en CarSat et que j'ai découvert ce monde qui était une terre inconnue pour moi et euh, je n'avais qu'une seule envie c'était de le comprendre voilà dans ses recoins, dans sa profondeur. et euh, ça vient, en fin de compte, pourquoi je me suis beaucoup mobilisé là-dessus, et puis j'étais trop content qu'on qu consacre ce, ce webinaire sur ces deux sujets-là, c'est que euh, tous les préventeurs que je pouvais rencontrer avaient un mantra, en tout cas en CARSAT. Oui. Ils me disaient, Vincent, quoi qu'il arrive, ta cible, il faut agir sur le danger. C'est la première des choses que tu dois faire quand quelqu'un est en situation de travail, voilà. agir sur le danger. Donc ça, je l'avais complètement en tête. Donc et Il y avait vraiment une communauté d'avis de, de, hein, qui se rejoignait sur cette cible-là, la cible prioritaire, par essence, par excellence. Et derrière, là où ça m'a un peu gratté quand même, François, c'est que quand j'étais sur des cas pratiques, par exemple, je vais vous en citer euh, un. Euh, on a quelqu'un qui marche sur le sol, je me rappelle, c'est un exemple d'accident qu'on a analysé. Donc, quelqu'un qui marche sur le sol, qui euh, est en retard à sa réunion de travail, hein, parce qu'il euh, a eu des embouteillages sur la route, donc, euh, il quitte le parking, il se dépêche, il marche sur une plaque de verglas, perd l'équilibre, il tombe sur le sol et se casse le coccyx. Voilà, un exemple. Et en fin de compte, le, le euh, formateur qui me formait, moi, hein, donc, ça fait... À peu près 25 ans, euh, à qui je pose cette question. Ah, mais tiens, ok, super, c'est quoi le danger Eh bien, il me sort une réponse que j'essaye de comprendre. Pour ça, il s'était euh, assis, en fait, sans jeu de mots, sur euh, la définition de la directive machine, propriété intrinsèque, etc., que certains d'entre vous connaissent. Donc voilà. Et euh, là-dessus, il me donne une réponse. Ouais. Et euh, sa réponse, j'ai du mal à la comprendre, c'était l'énergie accumulée par la personne au moment du contact euh, avec le sol. C'était ça le danger, c'était l'énergie. Donc la propriété intrinsèque, etc. Bon. Et là moi, je me dis ça, c'est quand même velu, hein, ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, je me dis, bah, je m'y fais en fait. Euh, vous voyez, François, je me dis, euh, OK, d'accord. Donc, En gros, pour le dire autrement, c'est ça qu'il faut que je dise et que j'enseigne. Mais quand même, je dis tout de suite, waouh, ça va être dur quand on va former euh, des boulangers, quand on va former des artisans, quand on va former des jeunes, quand on va former des, des experts de tout, sauf de la santé au travail, à, à en devenir un petit peu, ça va être chaud quand même. Euh, mais OK, bah, si c'est ça, c'est ça, quoi. j'apprends. Et le problème que j'ai eu, François, c'est qu'en passant dans une autre euh, section, voire dans un autre bureau, dans une autre carsate même, je reprenais ce même exemple en me rendant compte qu'à chaque fois j'avais une réponse différente. C'est-à-dire que tout le monde me disait, faut agir sur le danger, mais personne ne désignait le même. Et certains pouvaient me dire, c'est la plaque de verglas, certains pouvaient me dire, c'est le fait d'être en retard, certains pouvaient me dire, c'est la hauteur de la chute, etc. etc. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi qui découvre ce monde-là, vous me dites que c'est la, la, la, la, la direction qu'il faut suivre en premier, à agir sur le danger, et vous êtes tous à me donner une direction différente, quoi. Parce que tout le monde met les alors que tout le monde est expert. Quoi. Et donc, j'ai mené euh, un groupe de travail national, et ça tombe bien parce que j'ai eu la charge de le coordonner, pour euh, créer un corpus de euh, règles, de définitions, partagées, pour tous les préventeurs. Donc ça s'est appelé euh, le projet compétences de base en prévention, qui a donné lieu à un référentiel, qui a donné lieu à un enseignement à distance, pour que tout le monde se mette à dire enfin les mêmes choses sur les mêmes concepts. Non seulement à tous les citer de la même façon, mais à tous les définir et les comprendre de la même façon. Quoi. Avec cette espèce d'énergie qui nous a habité depuis le début, François, bien comprendre pour bien agir. Voilà. Donc là maintenant, euh, on y va, mais... Donc tout ce que je vous présente là, François, c'est important qu'on se le dise. Ce n'est pas juste des élucubrations d'un seul. Ben, rep, ça a été repris comme euh, le corpus de référence, en tout cas un corpus de référence, de définition et de concept par euh, les CARSAT et l'INRS euh, euh, à travers ce groupe et les outils de la alors alors, ben, Vincent, il va nous falloir la réponse à la, à la question. Et toi, <rire> maintenant, avec, avec toute cette étude-là, alors finalement, cette chute, euh, cette chute sur cette plaque de verre là euh, c'est alors, et bien alors, je vais vous proposer de faire l'exercice à tous. Donc mais alors clair. si on regarde, si on regarde, mmh. euh, vous voyez, c'est un corpus super important. Hein. Donc c'est un mmh. concept, pardon, le danger super important. Euh, c'est un concept culte en santé au travail. Hein. On en a parlé, mais je vous donne quelques autres expressions qu'il utilise que tout le monde connaît sûrement. La notion de danger grave et imminent. Savoir de quoi on parle quand on parle d'un danger, hein, ce n'est pas une petite notion en santé au travail. Autre, euh, autrefois où on l'utilise, les principes généraux de prévention et tout particulièrement remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas ou moins. Donc on parle bien de danger. Donc la définition, je vais vous la montrer, cette définition-là qui est sortie, je peux vous dire, hein, d'heures et d'heures de discussion et de débat, et parfois acharné entre préventeurs. Si on peut l'afficher comme ça, vous le verrez en même temps. Le danger, c'est quoi Il a été défini comme ça, c'est la source potentielle d'atteinte à la santé physique et mentale. Je vais vous le traduire en mode tous les jours, ce que je fais toujours parce que c'est à ça que je les comprends moi-même. Un danger, c'est ce qui peut faire mal, physiquement ou mentalement, à un salarié je m'excuse, physiquement et mentalement à un salarié. Un danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement et mentalement à un salarié. C'est ça. Ou à un travailleur, ou à une personne, si on n'est pas dans le monde du travail. Et évidemment, quand il y a un accident, on ne va pas dire c'est ce qui peut faire mal physiquement et mentalement à un salarié, on va dire c'est ce qui a fait mal. Puisque un accident, c'est la révélation, notamment, de la présence d'un danger. Voilà. Ce qui a fait mal. Et comme on l'a vu ensemble, François, je ne vais pas aller là-dedans, parce qu'on a fait tellement des webinaires là-dessus physiquement et mentalement euh, à un salarié. Donc, l'histoire de ma chute sur le verre là, si j'applique cette définition, qu'est-ce que ça devient Eh bien, la question de savoir c'est quoi le danger revient donc à se poser la question suivante qu'est-ce qui a fait mal à la personne Et si on regarde bien, c'est le sol qui lui a fait mal. Mmh. C'est son contact avec le sol qui a fait mal. Donc c'est le sol qui a fait mal. Alors évidemment, tout le reste de l'histoire a contribué au fait que ça survienne et contribue aussi à la gravité du dommage. Quoi. La vitesse, comme on a parlé, la nature du sol. Voilà. Glisser sur un sol euh, euh, en PVC, c'est pas comme glisser sur un sol euh, en béton euh, ou un sol euh, avec euh, des cailloux, voire même euh, des débris. Quoi. Donc voilà. On a toute une situation hein, qui va créer la spécificité euh, de l'accident, puisqu'on parle là d'un accident. Mais, tout ceci étant vrai par ailleurs, le danger dans cette histoire-là, c'est le sol. C'est ce que mais disent a, un peu y a, les gens. Y a une chose, euh, euh, pardon Vincent, mais je suis obligé d'y aller, parce que ouais, ouais, ouais. euh, j'y vais en tant que béotien. Euh, je parle du verglas, on parle de risque de verglas, pas de danger du verglas. François, vous avez tout résumé. Là, on est en train de définir le danger. Et vous, vous m'avez parlé du risque de verglas. Donc, okay. on va aboutir, on va arriver ensemble à la deuxième définition, qui est qu'est-ce qu'est le risque Est-ce qu'on a raison de parler de risque de verglas mm. Voilà. Donc, le danger. C'est ce qui a fait mal. Super important de se définir ensemble. Alors, comme vous le dites à chaque fois, François, on a euh, en gros une demi-heure hein, d'apport et un quart d'heure d'échange. On ne va pas se faire en une demi-heure une formation générale à, au grand concept de, de, de la santé, sécurité au travail. Mais celui-ci, quand même, pour le prendre là-dedans, si on retient des gens, ça, c'est hyper, hyper puissant. Quel est le danger Qu'est-ce qui a fait mal dans cette situation-là et donc derrière, est bien c'est qu'on comme... rejoint bien votre votre notion de santé, c'est-à-dire ce qu'on a eu dans le... voilà la problématique que on évoque depuis le début, depuis le, le, le premier épisode ensemble, c'est toujours remettre la santé à le, en avant et c'est cette notion de donc, bien sur la personne. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi important Mais regardez bien, comme l'employeur doit protéger. La santé physique et mentale des salariés, c'est pas une grandeur d'âme, comme on l'a dit ensemble, c'est un article essentiel du code du travail, le L4121-1. Il doit protéger la santé physique et mentale. Alors, pour protéger la santé physique et mentale, je le fais comme ça. Son objectif, c'est que les gens ne se fassent pas mal. Que personne ne se fasse mal au travail, physiquement et mentalement. Et donc, pour que les gens ne se fassent pas mal, il faut chercher tout ce qui, dans le travail, peut leur faire mal. Donc, il faut chercher les dangers dans tout ce qui est une situation de travail. Et là, je vais me servir aussi d'une modélisation qu'on avait utilisée ensemble, François, dans les, dans les webinaires précédents. C'est comment est-ce qu'on peut catégoriser, représenter une situation de travail et les différents environnements qui la composent donc là, vais... voilà, c'est celle-ci, merci beaucoup, Gavin. Donc en gros, hein, on a vu ça, euh, je laisserai les gens revenir à Webinaire s'il si y a besoin, mais euh, euh, qui, qui, qui l'a décrit en profondeur. Donc en gros, toute situation de travail, à toute personne en situation de travail, on dit qu'elle est, euh, est soumise à quatre dimensions, hein, qu'il y a quatre dimensions à toute situation de travail. Une dimension technique, c'est quoi la dimension technique C'est les objets, les produits, les locaux, c'est euh, l'environnement euh, du travail qui est l'environnement objectif, on pourrait dire matériel c'est la dimension le technique. sol glissant le sol glissant sur le parking voilà le sol voilà exactement le sol la nature du sol ça fait partie merci François de l'environnement technique oui, c'est ce qui se mesure ce qui se voit ce qui est objectif. Par contre, on avait vu ensemble aussi, ça je pense vous vous en rappelez, qu'il n'y a pas que euh, la table avec laquelle je suis en train de travailler là, euh, mon environnement technique, l'éclairage que je reçois, c'est technique, c'est mesurable, etc. Il n'y a pas que cet environnement-là qui constitue ma situation de travail, il y en a trois autres de plus, qui sont quoi L'organisation du travail, les relations au travail. Et la conjoncture, c'est quoi C'est le fait de bien me projeter dans mon entreprise, ou pas du tout, parce qu'elle est en croissance, elle est en décroissance, parce qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'elle a des projets ou elle n'en a pas, ou parce qu'il y a même des facteurs externes, comme la pandémie, qui viennent bousculer ma situation de travail par l'extérieur. Donc ça, voilà, je fais exprès, François, si vous me permettez, hein, de passer vite là-dessus, on ne peut pas redécrire ce qu'on a bien décrit dans tout un webinaire. Donc, comme l'employeur doit assurer à protéger la santé physique et mentale, il doit donc savoir tout ce qui, dans chacun de ces environnements-là, peut faire mal aux salariés. Qu'est-ce qui, dans l'environnement technique, peut leur faire mal Et donc, il y aura des dangers techniques. Par exemple, un agent chimique dangereux, qu'on va pouvoir caractériser techniquement, objectivement. Mais aussi, comme on l'a vu ensemble, vous avez vu qu'il y a trois environnements sur quatre qui ne sont pas objectifs, mais qui sont subjectifs. C'est-à-dire qui dépendent des individus pour pouvoir être identifiés. Et être connu comme pouvant leur faire mal, l'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture. Donc l'employeur va chercher tous les dangers organisationnels. C'est quoi C'est tout ce qui dans l'organisation peut faire mal aux salariés. Je vous en donne un, la surcharge de travail. Tout ce qui dans les relations au travail peut faire mal aux salariés. Je vous en donne un, l'atteinte à la dignité, le harcèlement et tout ce qui est dans la conjoncture peut faire mal aux salariés, par exemple l'absence de projection professionnelle. Voilà donc ça. L'objectif le, le, le, de l'employeur avec ses services, c'est d'aller en fait scanner si vous voulez, tous les environnements de toutes les situations de travail, si vous vous rappelez, hein, c'est ce qu'on dit, par unité de travail, pour voir s'il n'y a pas là-dedans quelque chose qui peut faire mal aux salariés. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut faire mal aux salariés, ce sera un danger qui peut donc être soit technique, s'il si est technique, de l'environnement technique, et tous les dangers organisationnels, relationnels et conjoncturels qui sont subjectifs, on peut les appeler les dangers psychosociaux, qui sont subjectifs et qui ne sont pas techniques. Voilà l'étape numéro un, François, et voilà pourquoi c'est aussi important. Scanner les dangers, ça commence par là. Si je dois protéger la santé physique et mentale, je dois savoir ce qui peut leur faire mal, physiquement et mentalement, dans tous les environnements de leur situation de travail. Le problème, François, et je le cite juste, on n'en débat pas plus, c'est que l'histoire de la prévention, c'est d'avoir traité à 95% les dangers techniques, parce qu'ils se voyaient, parce qu'ils se mesuraient, et que tout ce qui relevait de l'expression d'une personne, donc les dangers subjectifs psychosociaux, la surcharge de travail, les relâches de travail, étaient très très souvent, soit pas écoutés, pas considérés, soit vite ramenés à la personne. Ben, si tu as eu trop de charge de travail, c'est que tu t'organises mal. Et si ça ne va pas avec tes collègues, c'est que tu t'entends pas bien, c'est que c'est un problème de communication et qu'il faut que tu fasses un effort sur toi. Ça doit se régler entre vous, quoi. Pour, pour suivre l'exemple le de, de notre plaque de verglas, peut-être que s'il se posait la question pourquoi il était à la bourre et pourquoi il courait dans le parcours. Alors, ça, c'est chercher, hein, chercher les causes de ce qui lui a fait mal, complètement. Mmh. Donc, maintenant, voilà pour le, ce qu'on qu pouvait dire déjà sur le danger. Donc, le danger, c'est ce qui peut faire mal, physiquement et mentalement. Et il y a quatre familles de dangers les dangers techniques organisationnel, relationnel, conjoncturelle qu'on regroupe en deux grandes familles, les dangers techniques et les dangers de nature psychosociale. C'est bon pour euh, nous Pour l'instant, vous l'avez euh, abordé tout à l'heure, mais un peu brièvement, euh, pour bien rappeler quand même à, à tout le monde que ce pas des définitions qui viennent simplement d'un certain Il y a des choses qui sont aujourd'hui euh, actées, c'est dans le marbre. C'est dans le marbre, en tout cas, c'est dans un marbre. Parce que le problème, c'est que dans notre discipline, il y a des marbres de partout, <rire> parfois qui s'ignorent. Mais en tout cas, c'est mmh. au moins dans un marbre. Ça a été repris hein, dans les référentiels nationaux, concept de base en prévention, des CARSAT et de l'INRS. Et ça a été repris aussi, François, pour euh, la partie de modélisation de la situation de travail et de tout ce qu'on se dit par ailleurs. Dans le, dans le guide Entreprise mondiale et bien-être au travail, qui a repris euh, ces modélisations-là, issues donc de mon livre. Et ce guide est soutenu par l'OIT. Donc voilà, ça a... Je dis pas que c'est la référence ultime et l'horizon indépassable de la prévention. Je dis juste que c'est plus l'expression d'un seul. Et que ça n'a pas zéro valeur. Et c'est de 2023. Et c'est euh, d'il y a un mois et demi. Voilà. On parle du risque? Je pense qu'il faut aller au risque. Oui. <rire> Parce que je regarde le temps qui passe. Ma plaque de verglas. Alors, donc le risque, c'est quoi? Alors. D'abord, je veux rappeler une chose, c'est un autre concept culte en santé au travail qu'on voit souvent revenir, lui aussi. Hein. Mmh. Je m'explique, éviter les risques, premier principe général de prévention, c'est bien le mot risque. Mmh. Ça. Éviter les risques, mmh. je vous le dis tout de suite, éviter les risques, ce n'est pas éviter les dangers. Donc éviter les risques, premier principe général de prévention, il y en a euh, un autre, le deuxième, et qui est énorme hein, en termes d'importance, évaluer les risques. Alors, une bonne question, c'est euh, qu'est-ce que c'est concrètement Eh bien, François, pareil, quand j'ai découvert le métier, j'avais des définitions de ce qui était un risque, parce que moi, je voulais juste comprendre simplement, parce qu'en plus, je suis assez limité dans mes champs de compréhension, donc j'ai besoin que ce soit simple et concret, quoi. J'ai besoin que ce soit simple, sinon c'est compliqué, et j'y arrive pas. Et donc là, pareil, j'avais plein de gens qui me donnaient plein de définitions de risque. Et en fait, François, je résiste pas à vous donner cette anecdote. C'est qu'un jour, j'en avais une bon, qui me venait de je ne sais plus où, que je soumets, c'était des boulangers qui étaient face à moi, des chefs boulangers que je formais. Ouais. Et donc, euh, ils étaient face à moi et je leur donne une définition du risque, celle qui était à l'époque, en 2021, là. en 2011, pardon, non, 2000... en 2002, mon Dieu, ça passe trop vite. Donc en 2002, et là, je vois que ça ne leur parle pas. Je vois que ma définition ne leur parle pas. Or, moi, euh, au bout du bout, euh, je veux qu'ils apprennent à évaluer les risques. Donc, il faut quand même que je sois bon pour qu'ils comprennent ce que c'est. En général, quand on donne une définition que personne ne comprend, ça, rend, ça vous rend intelligent parce que personne n'ose vous poser la question. Les gens se disent « putain, je ne comprends rien, mais je ne vais pas poser la question, je vais passer pour un, pour un débile ». Mais il n'empêche que l'objectif, ce n'est pas de passer pour quelqu'un d'intelligent, c'est de se comprendre euh, exactement. Et donc là, bloqué que je suis, je vois bien qu'ils ne comprennent pas et que je suis moi-même un peu fragile sur ma compréhension. Et bien, je dis à ce groupe « bon allez, vous avez du mal à voir ce qu'est qu un risque ». Que... j'ai pris ça sous cet angle là dit, ben, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez utilisé le mot risque, c'est ça que j'aurais dit et là il y en avait un parmi le groupe qui était le premier à déconner, donc, je vois qu'il lève la main je me dis ça y est, il va encore nous raconter sa connerie donc on est tous prêts à l'écouter et puis il dit moi, moi je vais vous dire, la dernière fois que j'ai utilisé le mot risque c'est ça, il me dit j'ai dit à ma femme cette semaine je ne veux plus aller faire mes courses le samedi car on risque de rencontrer ta mère et là toute la salle se marre et là je me dis mais c'est excellent ce qu'il vient de me dire je ne veux plus aller au supermarché le samedi, car on risque de rencontrer sa mère. Et en fait, de quoi il parle quand il dit ça Il emploie le mot risque pour dire quoi Pour dire que le samedi, c'est là qu'il y a le plus de monde dans les supermarchés. Et donc, ce samedi, il nous parle de rencontrer sa mère. Il emploie le mot risque, sa belle-mère, pardon. Il emploie le mot risque pour parler de cette rencontre-là. Et visiblement, c'est une rencontre qu'il ne souhaite pas. Donc, c'est pour ça qu'il emploie le mot Et donc, si on regarde bien, il parle de quoi il parle oui. du jour de la semaine où il y a la plus grande probabilité que survienne quelque chose, rencontrer sa belle-mère, qu'il ne désire pas. Eh bien, François, de cette expérience-là, se comprend complètement et pleinement la définition du risque. Si on peut l'afficher, euh, elle est top. Qu'est-ce que c'est qu'un risque C'est la probabilité de survenance d'un événement indésirable. C'est la probabilité associée à un événement que je ne veux pas qu'il se produise. C'est ça, un risque. Et donc, c'est une probabilité, ça veut dire que c'est une valeur. Une probabilité, on en a tous un peu fait peut-être dans nos études, hein, quand on fait un calcul de probabilité. Donc, regardez bien, si le risque, c'est une probabilité, c'est donc qu'il doit être associé à une valeur. C'est pour ça qu'on parle d'évaluer, avec le mot valeur à la racine du mot évaluer, évaluer les risques. Donc, pour se le dire ensemble, François, on n'évalue jamais un danger, on évalue un risque. On évalue la, risque, le, la probabilité qu'un événement Survenance. indésirable survienne. Et en fait, pour le dire autrement, le risque, François, c'est le pendant de la chance. Parce que il serait intéressant de se dire, mais comment on appelle la probabilité que survienne quelque chose que je souhaite Mais on ne dit pas le risque là, on dit, j'ai de la chance, avoir de la chance, c'est le calcul de la chance. Donc la chance, c'est la probabilité que survienne quelque chose que je souhaite. Le risque, c'est la probabilité que survienne quelque chose que je ne souhaite pas. Oui, c'est le pendant, en fin de compte. Et donc, si euh, euh, c'est un événement indésirable, eh ben, dans une situation de travail, et dans mon exemple, vous savez, de celui qui marche, il y a plein de choses que je ne souhaite pas. Je reprends ce que vous dites, François. Je ne souhaite pas qu'il soit en retard pour aller au travail. Ce n'est pas souhaitable aux salariés d'être en retard. Je ne souhaite pas qu'il y ait une plaque de verglas sur son trajet, ce n'est pas souhaitable. Je ne souhaite pas qu'il qu glisse dessus, ce n'est ne, ce pas souhaitable. Et je ne souhaite pas qu'il se fasse mal. Donc en fait, il y a plein de probabilités dans une histoire d'accident, par exemple, parce qu'il y a plein d'événements indésirables, quoi, avec chacune une probabilité associée. Par exemple, euh, il y a une probabilité, et je pense que vous disiez François, le risque qu'il y ait une plaque de verglas, est supérieur en hiver qu'en été, je crois. En tout cas, dans la plupart des pays qu'on connaît. Donc, vous voyez, un événement indésirable, sa probabilité, c'est ça le risque. Et donc, après, il y a une convention. Et c'est cette convention souvent qui a perdu tout le monde. C'est que normalement, si on veut être vraiment radical, quoi, dès qu'on dit quel est le risque, cette phrase ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait dire de quelle probabilité, donc de quel événement tu me parles. Vous voyez, la question, c'est quoi le risque On devrait dire c'est quoi le risque de, et on devrait mettre l'événement, dont on souhaite calculer la probabilité. Ce n'est pas possible autrement. Eh bien, en santé au travail, il y a une convention implicite, mais c'est celle-ci. Chaque fois qu'on ne décrit pas de quoi, on sous-entend risque d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés. C'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas, c'est ça l'événement sur lequel on va concentrer notre action, que les gens se fassent mal. Donc, on ne veut pas que cette probabilité existe ou soit la plus faible possible. Donc voilà l'articulation entre danger et risque. Le danger, c'est ce qui peut faire mal physiquement et psychiquement. Le risque, c'est la probabilité qu'avec ce danger, quelqu'un se fasse mal physiquement et psychiquement. Vous voyez ce que je veux dire Le danger, c'est ce, ce qui peut faire mal, c'est la, la, la, la source, en fin de compte, de l'atteinte à la santé quand elle sera en contact avec l'individu. Et la, euh, le risque, c'est la définition de sa probabilité. Et c'est pour ça que c'est un concept culte, François. Pourquoi? Parce que euh, l'employeur, souvent on dit que ben, l'employeur est en charge, il doit assurer euh, la prot... enfin, protéger la santé physique et mentale. Donc en fait, dès qu'il a un danger, dès qu'il voit quelque chose qui peut faire mal au salarié, il devrait agir, puisqu'il a cette responsabilité qui pèse sur lui indistinctement. Mais ce n'est pas possible. Il y a trop de situations de travail avec des dangers sur lesquels il faudrait agir, et l'employeur ne pourra jamais. Et bien, les, toutes les disciplines de prévention, des risques environnementaux, des risques sur la qualité du, du produit vers le client, euh, des risques économiques, ouais, toutes les démarches de prévention des risques, c'est-à-dire de réduction au plus petit niveau possible, des probabilités d'atteinte à la santé physique ou mentale des salariés pour les risques professionnels, donc toutes les démarches ont installé l'évaluation des risques pour faire quoi Pour dire, ben, identifiez-moi tous les dangers, les situations qui entourent ces dangers, Évaluons les risques. Pourquoi Parce que, comme on ne pourra pas tout faire, à minima, il faut agir du plus haut niveau de risque, c'est-à-dire commençons oui, par le, le pire fort, et ensuite pire. le moins pire. Et oui, oui. oui pour les, concentrer les nos moyens. Rires. Pour concentrer nos moyens sur euh, les pires situations qui euh, peuvent atteindre à la santé physique et mentale des salariés. Donc, l'évaluation des risques, c'est le pivot entre l'identification des dangers et l'action. C'est le pivot. C'est elle qui va permettre de passer à l'action et pas n'importe comment, pas au premier danger que je vois, et j'ai plus de sous pour la suite, ou plus de ressources, ben on fera ça quand j'en aurai. Quoi. Et j'aurais juste dû concentrer mes ressources, non pas sur le premier, euh, la première situation dangereuse que j'ai vue, mais euh, sur la pire. Quoi. Donc ça, en, gros, voilà. en gros, quand je suis au bureau, euh, je ne vais pas me préoccuper d'abord des chutes en hauteur quand je fais un travail au bureau. En fait, euh, bureau sauf, sauf si, sauf si dans, mon dans, ma, dans, ma, dans mes situations de travail, à mon unité de travail, je dois aller en hauteur. Et que dans les conditions d'accès en hauteur, dans la situation dangereuse, hein, eh bien, euh, il se trouve que le niveau de risque est très élevé. Parce que j'y vais très souvent, parce qu'il n'y euh, a pas de protection, parce que le sol est bas, pas Je pense à un faux risque, on aurait de chaussée donc euh, de chaussée, euh, <rire> <rire> plein pied devrait pouvoir, mais les chutes en hauteur, on devrait pouvoir passer outre. Donc voilà, on évalue un risque et on n'évalue pas un danger. Et en fait, quelle est la relation avec l'un et l'autre Si vous m'avez suivi, si j'ai été clair s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Mmh. Claire. Donc voilà. On pourquoi... a d'ailleurs avec la directive machine, peut-être d'ailleurs. ce qu'on a, qu enfin, a cherché. Je... Bah... Mais ce qu'on a cherché beaucoup avec la directive machine, c'est-à-dire avec des, des machines qui étaient un peu, entre guillemets, intrinsèquement sûres, qui évitaient justement des dangers. Donc... Euh... Ben, en, fait, en fait, la directive machine n'a pas fait que ça, François, mais elle l'a fait. Déjà, hein, elle a appliqué les principes généraux de prévention. Elle a dit dans cette machine, est-ce que je suis obligé d'avoir ça Est-ce que je suis obligé d'avoir ça Par exemple, un niveau sonore dont on sait qu'il va atteindre à, à la santé physique et mentale des salariés. Alors, donc là, euh, euh, on a tout fait pour, euh, je reprends un exemple simple, soit éviter les risques et donc supprimer les dangers peuvent faire mal si on n'en a pas besoin ou si on peut trouver ou les réduire au plus petit niveau possible voilà, en agissant à la source donc voilà toute la prévention ne se résume pas évidemment à supprimer le danger c'est très rare d'y arriver mais chaque fois qu'on a pu le faire c'était géant et je peux vous dire ça c'est remettre en cause de travail c'est hein, remettre en cause de travail pourquoi je bosse avec ce danger pourquoi je bosse avec ça donc ça c'est euh, une part en fin de compte ce que, ce qu'a fait la directive machine mais euh, pourquoi, voilà, et comment agir Maintenant, allons-y. Comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a identifié et qu'on a évalué les risques, pour prévenir les risques Eh bien, euh, là-dessus, on a trois niveaux d'intervention. Donc, je vais vous les montrer. Il euh, y a trois façons, une fois qu'on sait sur quoi agir. Euh, C'est celui euh, d'après. C'est ouais. d'après. Ça, ça, je, <rire> voilà. je m'excuse, voilà. c'était juste ce qu'on avait bon. dit sans le projeter. Donc, il y a trois niveaux d'action. Une fois que je sais... Hein, quelles sont les situations dangereuses, les pires et les moins pires de mon unité de travail Pour chacune d'entre elles, j'ai trois façons d'agir. Soit je fais un travail de prévention, c'est-à-dire j'agis en amont sur les causes. Par exemple, si on a des salariés qui sont en situation de stress par une surcharge de travail, si je repense qu'on s'est dit tout à l'heure, faire de la prévention, c'est agir sur la surcharge de travail. Agir sur ce qui crée la surcharge de travail. Donc, c'est questionner l'organisation, en l'occurrence, du travail, pour le coup. Toutes les causes qui sont à l'origine de cette surcharge, qui peuvent aussi être liées à la compétence des personnes, former les personnes, parce qu'évidemment, si je ne suis pas compétent, je vais mettre deux fois plus de temps pour agir. Si j'ai la même cahier des charges que celui qui l'est, ben, je vais être en surcharge. Donc, agir sur les causes. À chaque fois, avec cette même logique, soit je supprime... Toutes les raisons qui me mettent en surcharge qui ne sont pas légitimes, il y a plein de surcharges de travail qui se font parce que le travail est dégradé. Ben, au lieu de mettre plusieurs personnes à faire un travail dégradé, régulons tout ça et puis nettoyons ces situations dégradées. Donc ça, c'est la prévention, agir à la source. Et souvent, ça vient de l'OMS en fait, souvent, c'est le, les médecins beaucoup qui utilisaient cette terminologie-là, on parle de prévention primaire. Quand on parle de prévention, nous les préventeurs, c'est ce que les médecins appellent la prévention primaire, agir sur les causes. Et, et c'est évidemment la plus, la plus efficace. Après, il y a un deuxième niveau d'intervention pour pouvoir réduire le risque à sa plus petite probabilité d'atteindre à la santé physique et mentale des salariés. C'est de mettre, et c'est seulement la deuxième, c'est après la première. Si je peux éviter, j'arrête tout, c'est géant. Si je ne peux pas, ben je vais jouer sur tous les leviers pour pouvoir réduire la probabilité au plus petit niveau. Donc, ensuite, deuxièmement, une fois que j'aurai fait tout mon travail de prévention, supprimer les dangers ou les réduire, Mettre un produit dangereux par un produit qui l'est moins, c'est de la prévention pure et dure. Réduire la fréquence, moi je travaille avec un danger, eh ben moins j'ai de risque de me faire mal, etc. etc. Donc une fois que j'ai travaillé en amont, alors, par exemple, si je prends l'exemple de la surcharge, mettre en place des mesures de protection, c'est si jamais malgré ce que j'ai pu faire en amont en prévention, on a un salarié qui se retrouve ou qui va se retrouver basculer dans une situation où il n'a plus rien maîtrisé et il peut être en contact avec le danger, et eh bien là, c'est mettre en place des mesures de protection. Par exemple, si malgré tout ce que j'ai fait, une surcharge de travail euh, sort dans une équipe, la protection c'est quoi C'est former les salariés à la gestion du stress. Ça c'est une mesure de protection, parce que le stress arrive. Et là, il y a un contact qui va se faire, et il faut éviter que ce contact lui fasse mal, ou lui fasse, faire fasse, lui fasse le moins mal possible. Oui. Donc là, on n'est plus dans la prévention, on est dans la protection. Donc, former les salariés, par exemple, à la gestion du stress, c'est une mesure de protection, ce n'est pas une mesure de prévention. Une mesure de prévention, c'est réduire les causes de son stress. Voilà. Et de la même façon, quand on a un boucher qui travaille avec un couteau, ben, si son couteau lui échappe et vient lui percuter la main, on voit bien que c'est en lui mettant, par exemple, un gant en côte de maille, que là, euh, cette situation qu'il ne maîtrise plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas maîtrisé suffisamment en amont le fait que son couteau ne lui échappe jamais, ça, c'est de la prévention. bien, si, malgré ce qu'on a pu faire, euh, eh ben, il y a encore un risque euh, d'atteinte à sa santé physique et mentale avec ce couteau, eh ben, alors, heureusement pour lui, s'il a bon un grand de maille, et ça va mmh. le protéger. Donc, la différence entre prévenir et protéger, François, est énorme. Dernier point, si jamais on a fait tout ce qu'on pouvait pour prévenir, on a pris des tas de mesures de prévention, on a mis des tas de mesures de protection, et par exemple, les salariés portent leurs équipements de protection ou adoptent les mesures de protection qu'on leur a données, si malgré tout ça les gens se font mal et eh bien il ne faut surtout pas oublier la troisième partie c'est faire en sorte que cette blessure ne s'aggrave pas et ça c'est les premiers soins c'est les secours c'est le, le, le, la, la chaîne de l'urgence, de traitement de l'urgence et ça c'est ce qu'on appelle les mesures de réparation et évidemment qu'il faut qu'elles soient là prévention protection, réparation trois niveaux indispensables à, à, à mettre en œuvre si jamais on n'a pas pu supprimer le risque donc voilà euh, les trois niveaux d'intervention, donc il y a beaucoup d'autres mots qui traînent dans le jargon de la, de la, de la discipline. Euh, je vous laisserai peut-être en parler, François, ou on pourra en parler si vous voulez, dans l'échange. Mais euh, si on regarde bien, les deux points sur lesquels je voulais insister dans cette conclusion-là pour laisser un peu de place à l'échange. Le premier, c'est que euh, souvent on se trompe, on dit que prévention, protection, réparation se traduit en prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Et en fait c'est faux, euh, ça j'ai pu le démontrer, euh, preuve à l'appui, que la prévention tertiaire c'est pas euh, prendre soin des blessés. Alors souvent on fait cette confusion là, mais c'est parce qu'on n'est pas allé regarder à la source comment elle avait été définie cette prévention tertiaire. La prévention tertiaire c'est permettre à un salarié en situation de handicap de retrouver le maximum de ses fonctions, c'est ça. Donc c'est pas le soigner, ouais. c'est il a un handicap, elle a un handicap et lui donner tous les moyens eh ben, de retrouver le plus de capacités, le plus de compétences, le plus d'autonomie, de, de, voilà, à partir de son handicap. C'est ça, presque on pourrait le dire, c'est la rééducation fonctionnelle. Donc en fait, voilà, juste pour se le dire, euh, prévention, protection, réparation n'est pas égale à prévention primaire, secondaire et tertiaire. Pré prévention, c'est la prévention primaire, et la réparation, la protection et la réparation, c'est la prévention secondaire. Ça oui, ça colle. Et le dernier point que je voulais euh, vous donner, c'est euh, il y a deux façons d'éviter les risques, parce que quand même, plutôt que de faire avec quelque chose qui peut nous faire mal, si on peut le dégager, c'est tellement gagnant pour tout le monde. Supprimer le danger, on l'a vu ensemble, par exemple, si je supprime euh, les trancheurs à jambon chez moi et que j'achète du jambon pré-tranché, et eh ben, j'ai supprimé le danger lié aux trancheur à jambon. Ah, et là, je n'ai pas besoin de protéger plus personne dans l'entreprise avec des gants en côte de maille, j'en sais rien. Très bien. Et on fera... Je fais exprès de faire un petit rappel une petite mesure PQSEM, PQSET, excusez-moi, comme on a mmh. vu avant, pour voir si c'est vraiment aussi avantageux que ça et on verra que oui. Mais parfois, pour éviter les risques, les gens ne suppriment pas les dangers, ils sous-traitent. Mmh. Ils sous-traitent euh, l'activité dangereuse, donc la situation dangereuse. Ce qui peut être très bien si vous sous-traitez ça dans de très bonnes conditions à des gens dont c'est le métier, mais ce qui a donné lieu à de graves dérives, parce que beaucoup d'entreprises ont sous-traité leurs risques en confiant à des gens qui ne sont pas de leur entreprise, donc qui ne sont pas, ils ne sont pas comptables en fait par la sous-traitance, par exemple, de ce qui va survenir s'ils si se font mal, euh, en, en sous-traitant d'autres entreprises les risques de leur propre activité pour ne pas avoir à les gérer. Quoi. Et ça, c'est un effet grave qui s'est installé dans l'univers de la prévention des risques professionnels et qu'il faut à tout prix combattre. Ça c'est peut-être une chose sur, sur, lequel, euh, sur laquelle il faudra peut-être qu'on revienne cette question cette semaine puisque cette... il y a eu un arrêt, un... un arrêt de travail spécifique pour les gens qui travaillent sur le, le Grand Paris ouais. au sein de l'essai je pense que... on peut faire de... des solutions je gérer peut-être les différentes études mais c'est pas un jeu de sous-traitance est-ce que les gens qui sont qui ont perdu la vie dans cette histoire est-ce qu'on n'avait est... est pas des sous-traitants dans la question avec les... Effectivement. on a confié un peu des tâches que je dirais, on a, bon si le risque, pas... enfin si le la chose n'était pas si importante, a... on a passé la patate chaude à quelqu'un d'autre en se disant, bah ça je ne sais pas si eh oui. bonne, et eh je oui. donne. ça au moins ce n'est pas sous ma responsabilité. Eh euh, oui. Le temps file très vite, Vincent, et il faut qu'on arrive tout de suite quand même à nos à, à nos questions qu'on donne la parole parce que c'est le principe même. C'est le, le principe même. Donc, euh, Gavin, voilà, peut-être, je te laisse peut-être repasser la première, peut-être, question. Bon, sur la question de <rire> la, la belle-mère et mangeait peut-être pas. Bon, ça, par contre, c'est un. Euh, Alors, Christine, merci pour la question. Pareil, je vais faire vite, Christine, mais je ne veux surtout pas vous paumer. Alors, le verglas, par exemple, il joue quel rôle Eh bien, vous me dites si je vous paume. On est d'accord par exemple, dans cette histoire que la présence de verglas augmente la probabilité que surviennent des chutes de plein pied qui vont donc atteindre à la santé physique et mentale des salariés. Clairement. Tout ce qui augmente la probabilité que survienne une blessure physique et mentale, tout ce qui augmente la probabilité, on va appeler ça, c'est une convention que certains ont utilisée, et puis elle n'est pas si mal, à condition de bien la comprendre. On va utiliser le terme, c'est un facteur de risque. Et si on prend la base, facteur, ça vient du mot « faire ». Ça veut dire ça fait le risque, ça lui donne un niveau plus ou moins élevé. Donc en fait, il y a deux types, hein, si on le dit comme ça, il y a deux grands types de facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'un… Je reprends l'exemple de ma chute. Hein. Qu'est-ce qui fait que ce salarié va avoir plus ou moins de risque, de probabilité de tomber, et de se faire mal physiquement et mentalement Qu'est-ce qui fait Eh ben, ce qui dans l'environnement, et on reprend toujours nos modélisations qui sont excellentes, c'est trop, trop, trop utile pour ça, on va reprendre dans l'environnement technique, c'est qu'est-ce qui dans cette situation peut augmenter le risque qu'il se fasse mal avec le sol qui tombe Et là, on va voir le verglas, on est d'accord C'est un danger euh, c'est un facteur de risque euh, euh, technique, euh, ob objectivable, on peut le voir, ça se voit, ça, se voit, ça peut même s'anticiper. Donc il va y avoir des facteurs de risque issus de l'environnement technique et des facteurs de risque issus de l'environnement psychosocial, c'est-à-dire de l'organisation du travail, des relations et de la conjoncture. Par exemple, ce que vous disiez François, le niveau de stress va augmenter pour le dire comme ça, le fait qu'il va se dépêcher, se précipiter avoir beaucoup moins d'attention disponible. Donc le niveau de stress, et ça c'est prouvé, hein, va augmenter le risque de cet accident du travail. Donc le verglas, c'est un facteur de risque technique. Donc c'est un facteur technique de risque, hein, puisqu'il est de nature technique. Et euh, le stress, c'est un facteur psychosocial de risque. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter le niveau de probabilité qu'il se fasse mal. Et forcément, un facteur aggravant. Ça va aggraver le risque. Alors, euh, est-ce que, est que le sol est toujours un danger ah, oui. oui, toujours, Cathy. Toujours, hum. toujours. Le sol peut toujours faire mal. On en sait tous quelque chose. Parce que je pense qu'on a toujours rencontré ce truc-là. Par contre, cette blessure survient sous certaines conditions. En gros, si vous voulez, il faut que certaines conditions soient remplies pour que le contact avec le danger, me fasse mal. Le contact à lui seul ne suffit pas. On peut poser la main au sol et on se fera pas mal. Par contre, si je tombe de tout mon poids, sur la, suite à cet exemple-là, sur le sol, en fait, je vais réunir les conditions pour qu'il me fasse mal. Donc, on peut dire ça comme ça, si vous voulez, pour aller un cran plus loin. Tout danger, tout ce qui peut nous faire mal, physiquement et mentalement, tout danger est associé à un certain niveau de résistance que nous avons ou pas. Alors je m'explique. Euh, je prends un exemple simple. Si on met des sols en PVC dans les crèches, et si on met des sols en PVC dans les EHPAD, pourquoi C'est parce que dans les crèches, on a des enfants qui maîtrisent mal l'équilibre, et le risque qu'ils tombent est élevé. Donc en fait, je vais euh, euh, réduire la gravité en mettant un sol souple si jamais il tombe et les personnes âgées elles elles résistent beaucoup moins bien au contact avec le sol parce qu'elles n'ont plus la musculature la l'ossature euh, que nous avons à nos âges et nous avions plus jeunes quoi et donc oui tout contact avec un danger Va questionner la question de notre résistance à ce danger. Et cette résistance, c'est une donnée qui est euh, euh, biologique et physiologique et psychologique, pardon. Et donc, je prends un exemple simple. On peut tous poser notre doigt sur la, la lame d'un couteau, vous voyez, et le retirer sans qu'il y ait la moindre atteinte à notre santé physique et mentale, vous voyez. On peut tous, par contre, si on presse tous un peu trop, euh, cette lame va rentrer. Et bien, cette même lame, si on prend tous la même, vous voyez. Donc, en fait, il faut imaginer ça comme ça. C'est qu'il y a des conditions pour que le contact nous fasse mal. Donc, oui, le sol est toujours un danger, mais pas dans n'importe quelle condition, à n'importe quel contact. Et ça, ce sera vrai pour tous les dangers. Et, et on introduit donc le fait que des gens face à un même danger peuvent se faire mal, que ce danger soit technique ou psychosocial, et des gens face au même danger pourront se faire très mal ou pas du tout. Quoi. Tout de suite, je passe à une chose. Est-ce que cela engendre une autre réaction <coughs> Euh, voir, Marion, c'est tellement vrai, je vous remercie de poser la question. Ouais. Euh, regardons le truc à la source. Le, ch le chef d'entreprise doit protéger la santé physique et mentale. Donc, il doit évaluer toutes les probabilités que les personnes se fassent mal physiquement et mentalement. Donc, il doit chercher tous les dangers de nature technique et psychosociale qui peuvent leur faire mal. Et il doit tous les évaluer pour savoir où il investit ses ressources en priorité, quels sont ceux qui doivent être absolument euh, fournis, nourris en premier. Et donc, voilà pourquoi ce concept de document unique porte quelque part bien son nom, hein, c'est que il faut qu'il soit unique. C'est-à-dire, qu'il faut accueillir toutes les situations, quelle que soit la nature du danger, qu'il soit technique mais qu'il soit d'organisation, lié aux relations, il y a la conjoncture, tout dans chaque unité de travail doit apparaître non pas en fonction de la nature du danger, mais en fonction du niveau de risque. Et c'est seulement là où on se dira ben OK, peut-être que dans cette situation-là, le premier risque sur lequel je dois travailler, c'est le risque de stress lié à la surcharge de travail des salariés. Je prends toujours le même pour avancer, avance, parce que mmh. c'est lui qui a le plus haut niveau tel que je l'ai calculé. Et le second, ce sera d'agir pour qu'ils aient euh, des chaises de travail qui soient convenables parce qu'elles sont toutes à moitié cassées. Bon, et comment je peux faire ce choix voilà, de la priorisation des moyens à apporter, etc. C'est par le niveau de risque. Donc oui, il est essentiel, et ça vous avez raison Marion, on a des boîtes aujourd'hui qui, qui, qui font des documents uniques par type de danger. Ils font des documents uniques, euh, des risques techniques, voilà. puis à côté ils vont faire un document unique des risques psychosociaux. Et là, ben, on est complètement à côté des clous. Quoi. On explose tout. Il n'y a plus de vision globale de ce qui peut faire mal aux salariés, plus de capacité de concentrer nos bons moyens sur le bon niveau de risque, et on explose aussi derrière, comme on l'avait vu dans les webinaires précédents, l'approche globale de la santé, et de la qualité de vie au travail. Donc là, diviser les documents uniques, c'est tout diviser. J'en profite, je vais un petit peu vite, pardon, de, de préciser un peu la chose, mais la question de Gabin, je pense que va tout à fait dans ce sens -là. Complètement, Gabin, c'est ça. Ce qu'on a plaidé pendant les dix les webinaires avant celui-ci, voilà, c'est qu'un des drames, en fait, il y a eu deux drames, et puis je vais vite, Gabin, puis on, on pourra renvoyer ça au, au, à tous ces webinaires-là. Ouais, si je peux le citer comme ça, il hein, y, a, y, a, y a deux grandes, on va dire drames, en tout cas, deux grandes défaillances de notre discipline dans le temps. La première c'est de n'avoir considéré que les atteintes physiques, alors que la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. D'en n'avoir pris que les atteintes physiques. Tout ce qui n'était pas atteinte physique ne comptait pas. Tu avais un arbre des causes pour un doigt dans une porte, où j'exagère, hein, mais pas loin, et tu as un burn-out sans arbre des causes. Donc, premièrement, c'est que dans notre monde de la prévention, et c'est contre toutes les modélisations, mais dans les pratiques, c'est malheureusement ça. Un, on a laissé de côté la santé mentale. Et de deux, on a considéré que l'environnement technique, en renvoyant tout ce qui pouvait faire mal aux gens issus de l'organisation, des relations et de la conjoncture, à eux-mêmes le plus souvent, et pas à ce que l'entreprise avait pu faire ou ne pas faire, pour qu'ils euh, soient en capacité d'être atteints parce qu'il relève de l'organisation des relations et de la conjoncture. Donc oui, complètement, Gabin, jusque dans l'enseignement de notre propre discipline. Et ça, c'est tous les webinaires qu'on a fait ensemble sur la différence entre sécurité et santé au travail, sur la bonne, re, le bon replacement de ce qu'étaient les risques psychosociaux, la QVT. Alors, on ne va pas tout refaire, mais mmh. je partage tellement votre point de vue, Gabin, ce n'est pas votre impression, c'est un constat qui aujourd'hui fout par terre, en fin de compte, tant qu'on ne l'aura pas relevé, euh, euh, ce problème-là, euh, fout par terre les initiatives qui viseraient à améliorer la santé et la qualité de vie au travail des salariés. Ça ne peut passer que par une approche globale. Et comme tout ce qui relève des risques psychosociaux, c'est-à-dire les dangers liés à l'organisation, aux relations et à la conjoncture, ne peuvent s'identifier, si on reprend ce qu'on s'est dit, que en écoutant les salariés, puisqu'ils sont subjectifs, contrairement à une chaise qui est, mal, qui est cassée, hein, ou un, produit chimique, un agent chimique dangereux. Bon, comme ces dangers subjectifs ne peuvent s'identifier qu'en écoutant les salariés. Voilà pourquoi je milite depuis plus de six mois pour que l'écoute des salariés devienne le premier principe général de prévention, parce que c'est une condition conceptuelle d'atteinte à la santé des salariés. On ne peut pas protéger la santé des salariés sans les écouter conceptuellement. C'est impossible, on vient de le démontrer. Mais je pense qu'il y a aussi une chose, alors là vous allez donner, parce que là, là c'est... Sont, sont, sont vraiment euh, extrêmement pertinentes. malheureusement on a dit qu'on était sur un format court il faudrait ah ouais. c'est un peu compliqué mais mais d'un autre côté nous faites un bon teaser Vincent parce qu'effectivement on va se retrouver le, pour notre prochain webinaire donc le, le mois prochain donc le 26 juin pour justement la, avec le sur un webinaire avec le thème l'écoute le dixième principe général de prévention voilà, donc ça, ça va être, on va, on va reparler de, de, de ce sujet-là. Euh, un, un petit mot que je voulais apporter là-dessus, c'est que je pense que, quand même, enfin, de mon côté, je trouve quand même que votre approche, elle est, elle est quand même extrêmement pédagogique et extrêmement porteuse, parce que pour discuter aussi avec dans l'entreprise de ces sujets-là, je pense que simplement pouvoir aussi expliquer à des salariés ce que c'est qu'un risque et ce que c'est qu'un danger ça va permettre aussi de remettre les concepts à l'endroit. Donc pour ça, merci Vincent, parce que je pense que c'est bien aussi de pouvoir discuter aussi avec les salariés, de, de savoir ce qu'ils va Le principe, c'est qu'ils comprennent bien l'objet de la question. Mm -hmm. ouais, c'est tellement vrai. Il me semble. Voilà. Et donc, euh, voilà. Et chacun sa responsabilité. Le salarié va répondre, eh ben oui, comment il va qu'est-ce qu qui lui fait mal, et l'entreprise va répondre, ben, comment je vais faire en sorte qu'on ne te fasse plus mal. peut-être qu'avec ça, on évitera les presque 700 000 accidents du travail par an, et on aura gagné, on pourra ouvrir le champagne. Et, voilà. et François, qu qu'est-ce qui peut te faire mal, physiquement mmh. et psychiquement Qu'est-ce qui oui, peut bien te stresser tu vois, euh, Vous voyez ce que je veux dire, pardon, François, et, mmh. et je me suis permis de tout, vous voyez. Pourquoi Parce que c'est parce que là où on ira chercher tout. Et quand on sait que le stress augmente le risque d'accident, qu'est-ce qui peut te faire mal physiquement ou psychiquement Ça nous permet de couvrir toutes les dimensions de la santé et toutes les dimensions qu'on a vues tout à l'heure d'une situation de travail qui s'alimentent toutes les unes des autres, elles se déversent toutes les unes des autres. Une mauvaise organisation du travail peut amener à de mauvais outils, et boum on est dans la sphère matérielle. Et des mauvais outils font du mauvais travail qui peut gêner l'organisation du travail de ceux qui attendent de nous un bon travail et des relations au travail de ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire Toutes ces dimensions, on a fait un webinaire là-dessus, hein, ne sont pas sectionnées les unes par rapport aux autres, silotées, mais euh, elles sont en approche globale, en convergence, de nature différente, mais en relation les unes avec les autres. Pour euh, une chose, pour toutes les questions, parce que euh, effectivement, il faudrait qu'on fasse une heure de plus, alors peut-être qu'on va refaire un une idée pour un, un, un nouveau. Euh, et je dirais juste un, un mot. Normalement, quand vous êtes inscrit au niveau du webinaire, vous avez en même temps... Euh, n'est ce pas le fait de pouvoir rejoindre le club d'inforis qui est un nouveau réseau social d'info alors on était en version bêta vous allez voir tous les nouveaux accès en plus qui vont être sur le site d'ici la fin du mois normalement si nos développeurs ont bien tout terminé mais vous allez pouvoir justement euh, n'hésitez pas à, à rejoindre le club euh, évidemment, mettez un mot si vous ne savez pas comment le faire et puis on vous le transmettra des infos mais c'est justement de pouvoir continuer cette, cette discussion avec euh, et euh, voilà, parce qu'il y, y a une vraie pertinence de toutes les, les questions. J'ai vraiment honte de ne pas pouvoir euh, toutes les les poser en ligne, mais voilà. On me fait après les, des remarques en me disant euh, François, tu es absolument trop long et, euh, et alors on me fait la même, on me fait la même, François. <rire> voilà, donc euh, voilà. Alors, euh, Gabine vient de vous mettre de toute manière en haut en plus le. le, le, le lien pour vous, vous inscrire au prochain, donc au prochain épisode. On avait une question surtout à vous poser, on va faire très vite avant de, effectivement, que, que tout le monde puisse partir déjeuner tranquillement. Euh, on avait une question à vous poser, et là il y a un petit sondage, de savoir un petit peu, est-ce que vous avez envie encore de continuer ces épisodes on, on a un fil conducteur avec Vincent qui est la QVT, on finit avec les conneries, mais maintenant, voilà, on, a, on est parti de là, on est parti sur les concepts, on est arrivé avec ce, ce rendez-vous mensuel, donc on est en train de préparer de ces, effectivement, est-ce que l'année prochaine, euh, est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'à la rentrée, on va dire comme les, la rentrée scolaire, vous souhaitez qu'on continue finalement sur ces, sur ces éléments clés Alors oui ou non, euh, vous le souhaitez, bah, là, comme toujours, vous avez la parole. Bon, bah, Vincent, je suis désolé. Mais je pense que là, on ne va pas faire plus long pour le sondage. Là, il n'y a, a pas un seul nom. Oh ah, mais euh, Parce que je ne vois pas le résultat. Ça me fait, ça alors, me moi, pas. je le vois. <rire> donc, on peut peut-être arrêter je, okay, très clairement. Euh, très clairement, il n'y a aucun nom. Voilà. Donc, ça, va, ça, me, ça me touche beaucoup. Je ne peux pas dire mieux. Donc, il y, y a 0% de non. Donc, euh, bah, vous, avez gagné, euh, vous avez gagné le droit. Donc, euh, gardez cette date du 26 juin. Prochain entretien avec, avec, avec Vincent, on aura vraiment un grand plaisir de vous, re, de vous retrouver, Vincent. Et à ce moment-là, on va préparer également pour la, pour la rentrée, justement. Euh, si, N'hésitez pas encore une fois sur le club, si vous avez des thématiques comme ça qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez avec, évoquer avec Vincent Beau, eh bien voilà on le fera avec grand plaisir. Je pense que j'ai tout, tout dit, tout dit ou pas encore, mais de toute manière, a priori, ce n'est plus tellement l'heure. N'oubliez ben, pas, on m'avait dit de vous dire aussi, de revenir, surtout, surtout, surtout, euh, passez par un faux risque, vous avez des fournisseurs à trouver, Passer par la marque il faut savoir quand même, voilà, il y a des gens qui, qui contribuent quand même, on a des fabricants d'experts qui, qui contribuent à notre modèle économique, n'hésitez pas, ça ne coûte rien de plus, hein, plutôt que d'aller faire une... Nénième recherche Google, et bah, faites-le sur Info, c'est pas mal non plus. Et vous avez des gens au moins qui contribuent à faire avancer tous ces sujets-là. Et voilà, ça permet de le financer et ça vous coûte pas plus cher. Voilà. Voire moins d'ailleurs, parce qu'on a des partenaires de grande qualité. Voilà. Donc, euh, j'ai dit que le débat était ouvert et bon, bah, on se retrouve de toute manière avec Vincent, bah, sur le club, hein, parce que maintenant, voilà, c'est, c'est une chose qui est, qui est maintenant actée. Euh, j'ai rien oublié, Vincent? Je vous remercie François une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont répondu oui puis qui ont répondu présent, mais je vous remercie François en particulier parce que il euh, y a des choses qui se passent euh, euh, et, et bien avant que des choses se passent qu'on ait la reprise de, de ce qu'on se dit dans les guides euh, voilà qui sont pas sans importance et bien avant c'est vous François qui m'avez appelé en disant votre bouquin, personne ne m'en a parlé, je viens de le lire et est-ce qu'on peut en parler ensemble Vous y avez cru, ça me touche énormément. Et évidemment, Gavin avec euh, tout ce qu'il a aussi bah, apporté je, dans je cette organisation. Par an, <rire> je lis un livre par an, donc c'est normal. Bon, voilà. Donc, voilà. <rire> vous remerciez. Vous. Euh, on a besoin, je pense, de faire avancer, voilà, un faux risque. Notre, nous, notre vocation, c'est de faire avancer la lutte contre qu'on arrête avec ces risques professionnels. 700 000, pour moi, c'est intolérable. Et je pense que, voilà, si on ne donne pas la parole à des, à des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, à nous aider à faire progresser les choses et comme euh, un grand merci à vous tous de bah, de prendre ce temps sur le voilà cet temps de, de, de déjeuner voilà de, de pause en tout cas de, de venir euh, voilà, vous informer aussi de votre côté et c'est un, un merveilleux soutien qu'on a avec euh, voilà, vos commentaires très élogieux allez François, je peux proposer moins. juste une question qui qui vient à l'esprit oui, très très vite si vous m'avez toutes et tous bien suivi alors vous serez capable on va pas faire la réponse hein, comme ça ça nous, ça nous projette là dedans alors vous seriez capable de dire à quelqu'un qui vous dit en tant qu'expert, alors est-ce que appeler l'appellation « danger grave et imminent », est-ce que c'est une appellation techniquement, conceptuellement exacte Je vous propose de partir avec cette question. Si vous savez y répondre, c'est qu'on a été au top. Aïe moi, j'ai ma petite idée. Bon, allez, euh, en tout cas, bon appétit à tous. Encore merci. Et puis, on se retrouve. Bah, de toute manière, on a quand même, alors, pas avec Vincent Beau, mais voilà, vous, si vous allez sur le site inforisque.fr, vous retrouverez quand même, on a, on a quelques, quelques webinaires aussi en prévision sur juin qui ne vous manqueront pas d'intérêt. Voilà. Allez, euh, notre petite vidéo de fin. Merci à tous. À très bientôt. Et un, un immense merci, Vincent, pour la Je vous en visite. prie, merci.